Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de la formation et de l'éducation. Comment choisir justement la formation la plus professionnalisante, euh, qui vous assure une bonne place sur le marché de l'emploi Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver, alors on va pousser la porte d'un institut. Aujourd'hui, l'ISCPA, Paris Institut Supérieur des Médias, avec son directeur Emmanuel Carré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, et l'un de vos étudiants euh, en Master 1 de Production, Antoine Laplace. Bonjour. Bonjour. C'est toujours intéressant d'avoir euh, le parcours d'un étudiant qui est directement votre pédagogie. 30 ans d'existence pour cette école qui s'est spécialisée dans les filières du journalisme, de la communication, de la production. Pour quelles raisons principales les étudiants passent par chez vous, l'ISCPA ben, Comme vous l'avez dit, pour trouver un emploi euh, à la clé, mmh. dans des métiers de passion qui demandent un vrai engagement et sur lesquels on est évalué à la fois sur les compétences qu'on a pu acquérir mais aussi sur le comportement euh, via les expériences qu'on a pu avoir euh, au cours des stages ou de l'alternance. C'est rare de mêler les genres, si j'ose dire, dans une école. Euh, le journalisme est souvent concurrent de la communication, ou la communication est le petit frère honteux du journalisme, et la production n'en parlons pas. Donc vous avez fait euh, un beau mélange, justement, assumé. Assumé, parce que le point commun de ces trois métiers, c'est le recours à des installations techniques, et également à un écosystème qui est celui des médias, dans lequel euh, ben forcément les gens se côtoient, se connaissent, mmh. euh, passent d'une émission à l'autre, ont une régie dans laquelle euh, on connaît un technicien, on va pouvoir euh, dépanner quelqu'un sur un projet. C'est la fameuse petite famille. Hein c'est une famille, <rire> la, la belle et grande famille des médias. Ouais. Euh, même si les acteurs ont changé depuis euh, 30 ans, aujourd'hui, les acteurs, c'est aussi euh, Spotify, euh, Deezer, euh, Netflix, euh, OCS... Euh, Unify euh, chez TF1, qui a, parce que le digital euh, compte énormément aujourd'hui, hein, on mm -hmm. le voit même euh, dans cette émission. Bien sûr. Donc euh, à l'origine, journalisme comme prod, ça avait une raison d'être, c'est que ça correspondait aux besoins des chaînes de télévision qui se sont beaucoup développées il y a 30 ans. Mm -hmm. Et depuis, ben, on a gardé ce, ce trépied pour faire des formations équilibrées avec les, les mêmes ressources euh, techniques en suivant l'évolution des métiers, l'évolution du marché, enfin c'est ce que vous allez nous dire si vous le ressentez ainsi. Antoine, euh, vous qui êtes en Master 1 euh, Production, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire le choix de, de cette école, pour le coup et ben, euh, Monsieur Carré parlait tout à l'heure de passion et d'engagement, donc euh, je pense qu'on est d'accord pour dire que ce sont effectivement des métiers de passion et qui demandent à être euh, enseignés aussi beaucoup pour la pratique par la pratique et donc euh, l'ICPA c'est une école qui propose ses formations pratiques donc moi je suis en alternance depuis un an oui. euh, j'ai re-signé pour deux ans euh, donc pour mes deux années, de, mes deux années pardon, de master et puis il y a des stages euh, chaque année de toute façon pour les premières, euh, les premières promotions. Euh, donc voilà, c'est donc des métiers qu'on choisit par passion et qu'on apprend en faisant. Et donc je pense que c'est un peu ce qu'on retrouve dans cette école, euh, un cursus qui nous propose euh, une pédagogie immersive et euh, une, une, une insertion tout de suite dans le monde du travail euh, en nous faisant faire des stages, des alternances. Et donc ça veut dire que réseau. de l'autre côté de la chaîne, on vous fait confiance euh, L'employeur sait que euh, un étudiant de l'ISCPA a une qualité tout particulière. À fait, tout à fait. Bah, C'est justement euh, un peu mon cas, puisque du coup, ça fait un an que je suis en alternance, mais j'ai re dans la même entreprise pour les deux ans suivants. Vous êtes où euh, alors je suis dans une boîte de production de spectacles qui s'appelle Laura villes oui. euh, où je m'occupe euh, d'aider à la production de spectacles, au booking d'artistes au management de carrière d'artistes euh, donc moi c'est exactement euh, ce que je voulais faire et ce à quoi j'aspirais mmh. et euh, pour, tous mes, pour tous mes camarades je crois que c'est la même chose euh, Ceux qui voulaient faire plus de l'audiovisuel ou du cinéma ou de la musique euh, c'est pareil c'était des métiers de passion c'était des, des, des envies euh, et donc euh, je crois qu'ils ont à peu près tous accès aujourd'hui et qu'ils ont surtout un premier pas dans le monde professionnel ce qui leur permet de faire leur réseau, euh, d'apprendre au plus près du, du terrain. Et je pense que c'est ce qui est a de plus important dans ces filières. Ah oui, on est d'accord, Emmanuel Carré, le réseau, la confiance pour euh, ces, ces métiers de passion, mais qui ne sont pas des métiers de grands débouchés, il faut cibler quand même très clairement. Et votre école y accompagne ah oui, oui, oui, oui, le taux, taux d'employabilité pour nous est bon, mais en effet, euh, la, la sélection sur le marché est très importante. Mmh. Donc il faut vraiment des gens bien formés, des gens qui aiment le métier, des gens qui ont commencé à développer un réseau. Pendant leur, euh, leurs années d'études, et c'est comme ça que des coups de fil se passent. Hein. Je me tourne vers Antoine parce que euh, bah, il, a, il a pratiqué ça avec d'ailleurs d'autres étudiants ou alternants euh, à qui ensuite, sur place, il peut donner un coup de pouce parce qu'ils sont en confiance, qu'ils se mmh. connaissent. Ah, et ça se fait vraiment comme ça ah, oui. le... oui, J'ai un de mes amis le qui m'a rejoint euh, euh, à mes côtés. J'ai euh, euh, eu une discussion avec une amie l'autre jour pour, pour des stages pour une amie. Donc euh, non, non on discute entre nous, il y a du réseautage, et ça permet euh, les uns les autres de, de s'intégrer là, là où on le souhaite. Comment choisissez-vous vos, vos étudiants — Alors okay. on a des petites promos. Mm. À chaque fois, on a un maximum de 30 étudiants par, euh, par promo, précisément pour garantir cette confiance, cette employabilité à la clé. Et il y a des, un processus d'admission avec euh, un point important, la culture générale. On a une épreuve pour tester la connaissance de, de, de, des différents milieux dans lesquels les jeunes vont évoluer, de l'écrit, et très important, un entretien de personnalité, mm. justement okay. pour voir si c'est... Euh, un attrait pour le côté paillettes du métier et auquel cas bah, ça il y en peut en a. être dangereux, il y, a. Bah, y, a, y a des paillettes. Voilà. Non mais il y en a aussi qui sont attirés par les paillettes. Oui hein bien sûr, <rire> c'est pour, pour ça qu'on en discute parce mmh. que l'objectif c'est pas de former des jeunes qui seraient déçus après et qui n'auraient mmh. pas le bon comportement. C'est important pour nous parce que c'est un milieu dans lequel euh, on peut facilement se brûler les ailes oui. et donc... Euh, nous, en termes de comportement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est attentif à ça. C'est pour ça que vie. vous recherchez pardon, euh, à la fois l'intuition et la personnalité, hein, que ça cadre bien oui. aussi avec les exigences du métier. Exactement. Mmh. Euh, la part de stage dans la scolarité, on l'a vu, euh, elle est euh, essentielle. Mmh. Vous diriez qu'entre le journalisme, la communication, la production, les étudiants se dirigent à un tiers, un tiers à chaque fois dans ces directions où il y a une voie un peu plus prisée ben – Nous, on a un tiers des effectifs dans chaque filière. Oui, – C'est – Peut-être que le marché de l'emploi sur la communication est un peu plus normalisé euh, avec des entreprises de tous les secteurs, puisqu'on peut avoir des, des, des étudiants qui font leur alternance euh, dans des grands groupes industriels, dans des entreprises de services, alors qu'en journalisme et en prod, euh, ben forcément, les secteurs d'activité sont, sont plus restreints. Mmh. Donc euh, sur le marché de l'emploi, on a des taux de placement euh, dont on est plutôt satisfait, puisque... Six mois après le, leur dernière heure de cours chez nous, on a 9 jeunes sur 10 qui sont en poste. — Très bien. Bah, voilà. On a envie de pousser la porte et d'y voir encore un peu plus à l'intérieur de, ce, de cet institut ISCPA près du canal Saint-Martin. Merci, Emmanuel. Carré, vous avez un rendez-vous, des portes ouvertes à nous signifier là pour cette école Oui, on en a très régulièrement et on peut prendre rendez-vous, il suffit d'aller sur notre site et on peut faire aussi des visites individuelles. Très bien. Bon, Antoine, je vous dis à bientôt, peut-être à, à la radio avec plein de vos artistes. <rire> J'espère. Hein. <rire> Merci et puis bonne de suite de scolarité. Merci. Merci à tous les deux. Merci à Et vous. à très bientôt dans Smart Campus.